possède 2 dollars. Il veut acheter un jeu à 43 dollars. Son père lui propose de gagner de l'argent en travaillant. Voici les propositions. Faire ton lit pour 50 cents. Faire la vaisselle pour 10 dollars. Déblayer l'entrée pour 18 dollars. Léo doit faire chaque tâche au moins une fois. Combien de fois devra-t-il faire chaque tâche?